Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer une carte d'anniversaire multitechnique. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est regarder un peu comment je souhaite assembler les différents éléments auxquels j'ai pensé. Alors, je vais utiliser ça, Donc, c'est un dice, donc une matrice de découpe fenêtre, auquel on peut rajouter des petits volets si on le souhaite. Je, je pense que je vais les mettre, mais euh, les mettre de cette manière-là, ce de manière à ce que la personne ouvre. Donc il me faut une couleur pour euh, les volets, une couleur pour le cadre de fenêtre qui peut être la même ou pas. J'ai déjà sorti euh, des chutes de papier. Alors ces soleils ils ont des couleurs différentes des deux côtés, ça permet d'avoir un petit peu plus de choix. C'était dans, un, dans un, un truc qui sort une fois par an. Et finalement je m'en suis pas servi, il est sorti il y a quand même plusieurs années je crois celui-là. Euh, je m'en suis partiellement servi. On voit qu'il manque des choses, mais euh, moins que ce que je pensais, parce que le papier est très fin, donc euh, il faut des projets qui s'adaptent aussi. Et en fait, on a plein de, de différents types de papier. Et avec ça, on peut faire des bricolages euh, extrêmement extrêmement variés et très nombreux. Il y a aussi des stickers, euh, il y a beaucoup de choix. Et du coup, je voudrais, je voudrais continuer à utiliser ça et puis, euh, puis le finir euh, quand ce sera possible. Alors, j'avais pensé plutôt à des tons euh, vert ou bleu pour euh, peut-être la fenêtre. Euh, parce que je pense pas... Ah, si, je peux mettre deux volets verts, comme ça. Et puis, euh, par exemple, pourquoi pas une fenêtre euh, un peu bleu foncé. Alors, je trouve que ça se marie bien, sinon on peut prendre tout euh, de la même couleur, bien sûr. Alors, je vais utiliser la mini machine de découpe que j'ai euh, prise récemment je l'ai eu à 27 euros et c'était euh, vraiment euh, j'ai hésité parce que euh, mon autre machine de découpe me... est très très bien, elle est impeccable mais elle est très lourde et je suis souvent euh, très embêtée parce que euh, il faut que j'aille le faire sur le chariot et euh, la, la manivelle vu que c'est une mani... une euh, des plaques euh, à 4 c'est très lourd et au niveau des épaules ça commence à plus vouloir Là a priori il y a découpe et embossage, euh, je vais faire un, un volet à la fois, ce qui n'est pas forcément le cas quand, toujours quand on a des papiers très fins comme ça, euh, avec des bonnes matrices de découpe on peut faire euh, plusieurs papiers en même temps, ce n'est pas un problème euh, du moment que les papiers sont fins. Alors un problème avec ce truc là, euh, on peut l'utiliser dans les deux sens hein, ce classeur, mais je dois avouer que ça ne tient pas très bien avec celui là parce qu'il se déforme énormément. Voilà, donc on a le sandwich, on le met à l'entrée de la machine, on tourne et en fait des rouleaux viennent à attraper le sandwich et presser. C'est le même principe qu'une machine à pâte. Hop, et c'est découpé. On a la chute, Voilà, bon, je ne vais pas conserver, ce sera bon. Et effectivement c'est bel et bien embossé, donc dans ce cas là faites bien attention euh, au côté que vous voulez euh, avoir embossé. On voit bien les petits traits enfoncé au niveau de ce qui représente les morceaux de latte. de, de, de latte. et là on voit qu'ils ressortent dans ce sens là donc c'est bel et bien dans ce sens là et c'est ce, le sens que je souhaitais donc voilà faut faire attention à mettre dans <rire> le bon sens sinon on aura le motif euh, inversé ce qui parfois ne pose aucun problème par exemple sur des, des fleurs ou des choses comme ça souvent les motifs euh, ils sont aussi jolis dans un sens que dans l'autre mais euh, donc, pour des volets, on a quand même l'habitude plutôt de, de représenter avec un, un trait, et donc euh, plutôt associé au volume du côté. Euh... Ça dépend en même temps. Ça dépend bon, parce que là, du coup, je vais avoir euh, l'autre côté qui va, être, euh, qui va être bleu, puisque l'idée c'est de, de les refermer. Si j'arrive à faire ce que je veux faire, ce qu'il va falloir que je fasse, mes, mes petits tests. Alors là, je regarde en vitesse. Je ne voudrais pas rester dans le cadre. Si j'utilise des ciseaux donc je vais mettre un petit coup vite fait le papier est vraiment euh, fin il se découpe tout seul hein, pose pas de problème je reste juste à côté parce que j'ai vraiment euh, parfois du mal à, à être aux bons endroits quand vous travaillez avec des lames essayez de les, de les rentrer ou de les ranger euh, dès que possible euh, là on est dans le sens là que je voudrais, Hop. donc c'est pareil, je mets mon, Hop, là. <rire> mon papier, euh, la matrice de découpe, tout est dedans, et je passe le sandwich, alors là en plus il y a des, des très bonnes ventouses, donc vous voyez que euh, souvent j'aime bien tenir parce que ça me permet de, de faire un mouvement plus facile avec l'autre main, mais euh, la machine tient très très très bien, un petit peu trop à mon goût. On m'a jamais contente parce que des fois j'ai un petit peu de mal à décoller. Alors j'aurais dû le repasser une deuxième fois parce que ça s'est pas parfaitement découpé sur ce coup-là. Donc ce que je vais faire c'est essayer de retrouver euh, la sensation de d'encoche de, de cliquetis parce que normalement il faut faire attention on ne bouge pas un die ce qu'on a posé parce qu'il y a un risque, un risque justement de, de venir découper de travers. Quoi. De, de rater le truc mais des fois on y arrive bien en, en sentant en fait sous les doigts quand ça s'accroche et quand ça tombe au bon endroit donc là c'est ce que j'essaye de faire sauf que j'ai rebougé et le truc est gondolé dans le sens placé je l'ai par là donc... voilà normalement ça devrait être bon si c'est pas bon euh, bah je vous prendrai un autre bout de papier puisque celui là j'en ai encore comme là une fois il m'a fait un coup un peu pas cool je le repasse dans le sens ça, c'est pareil, ça peut donner une découpe pas parfaite. Voilà, là, c'est nickel. Voilà, donc on voit vraiment la découpe fenêtre, qui est nickel. Ça, si vous n'avez pas de matrice, euh, c'est facile à faire. Hein. Vous prenez euh, un coup de crayon, vous mesurez... Enfin, après, il faut prendre le temps de mesurer, euh, de mettre les coups de crayon, de dessiner, etc. Mais, par exemple, sur des... Euh, sur des, des journaux où je peux pas utiliser ma matrice de découpe comme ça. Moi je l'ai fait avec un, un, fond, euh, un, un fond de découpe et puis euh, au cutter. Alors oui effectivement je trouve que le résultat, ben, en tout cas avec, avec ma, ma, mes mains il, il est beaucoup moins net. Hop, voilà, <rire> les ventouses, il est, le résultat est beaucoup moins net qu'avec une matrice de découpe mais c'est tout à fait faisable avec un cutter. Euh, avec des ciseaux, moi, je ne saurais pas le faire. Par contre, découper proprement droit euh, avec ce type de forme, ça, je ne saurais pas faire avec des ciseaux. Mais, euh, voilà, cutter, lame de scalpel, autre. Après, si vous travaillez avec des personnes, euh, des enfants, mais... voilà. Voyez en fonction de leur motricité ce qu'ils peuvent faire. Euh, et puis, pas que de la motricité, aussi de leur. Euh... Est-ce qu'ils sont précautionneux, est-ce qu'ils font attention, ou est-ce qu'ils sont du genre à courir avec les cutters quoi euh, ce que je pensais mettre c'était ce petit euh... <rire> nounours là, si j'arrive à le décoller. Euh, Celui-là, c'est une personne adulte. Euh, donc même si j'ai pris un petit ours, euh, euh, le jumet coupe de champagne, euh, là il y a un, une version avec un, un ours qui amène un gâteau. Et puis euh, sinon, j'ai aussi un, un panda avec un, un ballon, des trucs comme ça. Mais le ballon, ça ne rentrait pas hein, au niveau de la fenêtre. Donc là, je, je mets mon tampon acrylique sur ma plaque. Je vais quand même revérifier un peu ce que ça donne tout ça. Voir où je le place, comment je mets mes affaires. Hop, je le descendrai un petit peu. Voilà, je mettrai ça un peu plus haut. Juste prends le temps de venir disposer les choses comme on en a envie de réfléchir à ce qu'on trouve joli, à ce qui nous plaît. Et je me dis mince. <rire> en fait, on passe pas loin. On est vraiment. Eh ah, ah, ah, ah. ben si, ça va rentrer ouvert. Les volets, en fait, ils rentrent ouverts. Donc euh, je, je verrai à la toute fin après le tamponnage déjà en tout cas. Mais euh, on peut mettre aussi les gonds euh, vers l'intérieur. Pour qu'on voit vraiment le côté. Euh, voler qu'on voit beaucoup moins nettement ici mais je verrai au dernier moment euh, après euh, puisque ça peut rentrer effectivement pile poil hein, mais vraiment pile poil euh, ça peut rentrer ici je mettrai un joyeux anniversaire un petit compliment je vais mettre un tout petit peu plus haut donc là en fait ce que je suis en train de faire c'est euh, de venir repérer où je vais mettre mes, euh, mes objets je vais en profiter pour utiliser hop ma presse à tamponner plutôt que ça euh, puisque justement ça va me permettre d'avoir euh, pile poil euh, ce que je veux mettre euh, oui ils sont mis ensemble alors ils sont très pratiques ceux là mais si vous n'avez pas ça pareil vous prenez un peu de masking tape ou du mieux du tissu autocollant vous faites le tour de votre aimant pour le rattraper très facilement je sais qu'une fois je me suis tordu le doigt plusieurs fois je me suis cassé les ongles en essayant de séparer assez maladroitement des des aimants, alors, j'essaye de mettre les aimants assez proches, notamment quand j'ai un papier double, parce que, ouais, vous le voyez, ici ça bouge par exemple, donc c'est pas génial, euh, et si je veux hein, quelque chose de très précis, hop, il vaut mieux, voilà, alors, comme ça, ce qui est ce que ça me permet de faire, c'est de venir placer mon tampon à l'endroit où je veux, Là, je mettrai le petit euh, sentiment joyeux anniversaire. Et le petit nounours, on le verra derrière sa fenêtre avec les coupes de champagne. Voilà, donc ça s'est agrippé à la plaque. Ça, j'enlève puisque je le mettrai seulement après. Je vais déjà à faire le petit pli euh, des charnières. Bah Vous connaissez la blague, peut-être. Allez, Je ne vais pas te donner de nationalité parce que franchement, ça craint avec les histoires belges de toujours insulter nos voisins. Donc on va dire que c'est des deux mecs qui roulent en voiture. Puis Il y en a un, autre, il y en a un qui dépasse le premier et puis euh, l'insulte, il fait « Ouais, euh, charnière !» Il fait quoi hein? Puis le soir, il rentre à la maison et euh, il regarde dans le dictionnaire. Charnière, espèce de gond. Voilà. C'est très silencieux quand je raconte mes blagues. Donc l'espèce de charnière, hein. une espèce de gomme là, Hop. donc là je prends le temps, j'appuie, alors il n'y a pas besoin d'appuyer trois plombes, mais euh, j'en profite pour euh, utiliser mon petit machin là, et effectivement je, ça glisse très bien et c'est moins fatigant pour euh, le... Là j'appuie souvent avec le bord de la main et euh, des fois ça fait un peu mal, euh... mais voilà, le résultat est impeccable, je vérifie un peu traits, est-ce que tout est bien pas trop fort, pas écrasé, c'est tout bon. Euh, parce que là, justement, comme j'ai utilisé la presse à tampons, si jamais il y avait quoi que ce soit, je remettais un coup. Euh, c'est pareil pour travailler en embossage à chaud. On vient mettre une, une encre un, un peu collante. On met euh, la poudre. Et ben voilà, on peut venir retravailler ce, le motif, euh, venir retamponner plusieurs fois. Alors, phase suivante. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je range et je nettoie systématiquement au fur et à mesure parce que euh... bah parce que sinon j'en fous partout, je me perds et puis ça euh... me convient pas, j'aime pas travailler dans le bordel en fait après voilà, c'est pas une obligation c'est juste que si vous avez beaucoup de petits objets je vous le conseille quand même parce que ça a vite fait d'être perdu ou de sauter quelque part euh, et puis en nous on a des chats en plus Donc il faut. quand les chats ils voient qu'il y a trop de choses Ils sont super contents Ils viennent euh, piquer des trucs <rire> Voir manger des trucs Les véto ça coûte cher Et on s'inquiète pour les chats Donc euh, on évite Et oui Créer avec des chats c'est avant tout protéger son matériel Alors Je continue Je reprends mon petit nounours et je vais faire la colorisation. Donc là, ce que j'avais prévu, c'était des crayons de couleurs aquarellables. Et si jamais il y a. Euh, si jamais j'ai envie, je mettrai un peu d'eau de, pour lisser les couleurs. Ça va dépendre de ce que ça va donner. Donc j'avais pas allumé parce que des fois, avec euh, la le support en verre, pour protéger ma table, on voit pas très très bien. Euh, je vais prendre celui-là pour la bouteille. Alors toujours j'essaye de bien repérer mes couleurs parce que ça m'arrivait pas mal de fois de me tromper sur les zones à proximité les unes des autres. Euh, je me suis dit mince j'ai colorié euh, des, des surfaces qui n'allaient pas ensemble <rire> de la même couleur. En fait c'était pas un bout de verre c'était une étiquette ou euh, des choses comme ça. Prenez le temps de repérer les zones qui vont qui vont ensemble. Là par exemple j'ai un, un morceau de verre ici un ici. Là, On voit que ça s'ouvre. Ça aussi c'est du c'est du verre. VERT v -E -R -T et puis v e, -R -R -E. Les deux du verre vert. vert. J'essaye de pas trop appuyer pour avoir quelque chose qui se fond assez bien. Sachant quand on mouille euh, la peinture, la peinture, oui. les crayons aquarelles balables, quand on les mouille, ils gagnent énormément en couleur. Donc c'est quand même pas mal des fois de savoir euh, si on va euh, venir euh, mettre de l'eau après euh, sur la colorisation. Alors ensuite, le doré. Je vais prendre un peu de jaune, enfin je vais prendre du jaune comme base pour le doré. Et je mettrai quelques accents d'orange sur des zones un peu plus euh, euh, ombragées là on est sur des, des colorisations relativement simples il n'y a pas trois tonnes d'effets à faire euh, pareil au niveau des, des volumes ça se fait relativement bien quand on a un volume comme ça le, la ligne centrale bombée on essaye de la faire plus claire pour euh, avoir euh, ce qu'on retrouve en fait habituellement avec les reflets euh, de la lumière sur les zones euh, ouais, gonflées en volume ronde la lumière elle vient se réfléchir un peu de manière particulière alors là je mets un petit peu l orange ici je réfléchis un petit peu où est ce que c'est les <rire> c'est le plus en creux c'est le plus ombragé c'est euh... C'est les zones qu'on voit un peu, moins, un peu moins exposées à la lumière. Voilà. Euh, le champagne, je vais le faire jaune aussi. Donc, je vérifie, en un coup d'œil, je ne suis pas plus pâle. Non. Voilà. Donc là, j'essaye je, de vraiment pas trop appuyer. Parce que oui, c'est un peu jaune le champagne, mais enfin, c'est léger, quoi. Hop. Les petits cœurs, bon, on va mettre du rouge, hein, classique. C'est pas obligé. Hein. Des fois, on peut euh, choisir d'assortir ou euh, mettre des couleurs, euh, par exemple, différentes les unes des autres. Genre rouge, rouge euh, jaune et bleu pour faire des couleurs, euh, trois couleurs primaires et mettre du peps. Mais là, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus classique, quoi. Tout simple. Alors, la couleur du nounours. vraiment soit c'est gris, soit c'est brun avec moi. C'est pas compliqué. Il y a deux couleurs classiques. Euh, le mitouyou, je l'aime bien particulièrement en gris. Je crois que c'est sa couleur d'origine, en plus. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est une marque. Euh, ces petits nounours, là. C'est une marque qui s'appelle mitouyou. Donc, euh, de toi à moi, quoi. Euh, ils sont assez spécialisés dans les cadeaux euh, et euh, le, leur euh, petit euh, héros, là, <rire> leur personnage s'appelle Blue Nose. Donc, je vous laisse deviner que dans, dans la présentation, euh, il a un, nez, un petit nez bleu. Donc, bien sûr, on n'est pas obligé de lui faire bleu, on n'est pas obligé d'assortir sa truffe avec son bouton de ventre. Voilà. Rien n'est obligé, mais voilà, sachez que si vous recherchez hein, ce personnage-là, moi je sais que c'est une marque que j'adore. Parce que je trouve que le design il est tout doux, euh, puis il fait moins dark <rire> que Gorgeous euh, Santoro. Vous savez, les petites, les petites filles, euh, je les trouve mignonnes, mais je les trouve un peu flippantes quand même des fois, un peu euh, ouais, un peu euh, mystérieuses, euh, pas joyeuses, quoi. Et, euh, alors que lui, il, il évoque vraiment plus quelque chose de doux, quoi. Donc c'est Blue Nose de Me To You. Voilà, je vous disais, je vous disais, hein, pas oublier les trucs. Et eh ben, paf, exemple. J'ai encore oublié des trucs. Il y a ici euh, le, le petit la, la capsule du ici là du, du bouchon. Donc je vais le refaire, pareil en doré euh, assez classique. Et puis à côté on a du liège. Mmh, mmh, mmh. Je vais mettre du orange et du brun. Mais très léger parce que le, le liège c'est c'est une couleur assez spéciale. C'est une couleur pâle. Sorte de brun beige pâle. Mais j'ai pas de beige. Donc brun et orange, ça fera la peine. Alors, la cordelette. Ben, je vais mettre un petit peu de brun. Et est-ce que Blue Nose, il va être euh, en mode Blue Nose Bon, oui. Alors. alors, petit truc qui m'a beaucoup aidé, j'ai jeté énormément de crème couleur parce que... Ah bah tiens. Alors, évitez de faire ce que je viens de faire, tailler au-dessus alors que vous avez des trucs. Et dans ce cas-là, si vous faites ça, surtout ne venez pas euh, frotter le papier, vous le prenez délicatement, vous tapotez ou vous soufflez dessus plus loin. Parce que si on frotte ces trucs-là, euh, ça, ça teinte énormément et euh, ça, bah, votre papier est tout jauni derrière. Donc très très important ce machin là. Je croyais que c'était euh, mes mines qui étaient pétées tout le temps, tout le temps à l'intérieur et qui étaient flinguées. Et en fait, c'est les lames quand elles sont usées qui viennent euh, péter systématiquement les taille-crayons. Et là, bizarrement, mais des, des, des, des, des, des, des crayons que je m'apprêtais à acheter parce que je ne pouvais plus m'en servir. Je les taillé, c'était cassé, et ben en fait, euh, magie, ils sont impeccables. Euh, à partir du moment où j'ai changé mes vieux taille crayon. Donc si vous cassez vos mines en les taillant ou qu'elles n'arrêtent pas de se péter, la solution n'est pas forcément de virer vos crayons de couleur, mais plutôt de changer votre taille crayon. Ça, c'est le truc de garder ce taille crayon pendant 20 ou 30 ans. Et eh ben c'est pas une bonne idée. Voilà. Est-ce que je suis contente de ma colorisation Oui, est-ce que j'ai envie de lisser un peu les couleurs oh, hop. Alors, ouais, on est quand même sur du méga fin. Hein. Voilà. Alors, je, je, mets, je fais sur ma main pour vérifier l'humidité. Et vérifier notamment que c'est pas trop humide. Parce que euh, certains pinceaux coulent beaucoup plus que d'autres. Et on met le truc dessus et on se retrouve avec une grosse goutte. Alors en fin de création, c'est vraiment euh, frustrant. Donc vous voyez ce que je vous disais Je vais rapprocher le. J'ai fait que un des deux, deux verres. Je vous dis. Bah, tiens, paf, Je vous disais que euh, les verres, le... la couleur, elle devenait beaucoup plus intense quand on humidifiait. Et là, on le voit, ce verre-là, je ne l'ai pas humidifié et il est plus pâle et celui-là est plus foncé. Et euh, c'est celui que je viens de de passer voilà donc je suis humidifié j'essaye généralement de faire les, les zones de même couleur en même temps si j'en oublie pas et puis là on peut venir aussi travailler si on veut fondre un peu plus en mettant un peu plus d'eau en faisant plus de, de mouvements d'aller-retour ou si au contraire euh, on vient juste lisser un tout petit peu apporter un petit peu d'éclat moi je trouve que c'est un peu plus éclatant c'est ça comme euh, c'est un mot qui me parle bien plus éclatant comme couleur euh, du coup comme ça assombrit euh, ou rend plus fort la couleur je vais pas faire la partie grise du nounours je vais lui garder un aspect pelucheux pas lisse, euh, fait au crayon couleur donc ça ce sera fait exprès il ya plus propre à faire que de s'essuyer sur la main ou le pantalon <rire> mais soyons honnêtes c'est ce que je fais voilà c'est pas classe c'est pas beau mais euh, pour moi ça va plus vite et je préfère. Bon, voilà. Sinon très proprement vous mettez un, un sopalin à côté de vous. J'en ai toujours dans le tiroir à côté en plus mais euh, quand je fais des tout petits trucs comme ça je pense pas forcément le sortir. Voilà. Et là on peut venir redéplacer un peu les pigments et les mettre par exemple. là. Moi je les décale toujours là parce que la lumière je la fais venir d'ici. Prendre son temps, tout tranquille. Donc souvent quand je fais ça, c'est euh, très très méditatif. C'est quelque chose que j'adore. Et quand je veux décharger, euh, hop. Alors normalement, euh, pas sur la main. <coughs> Plutôt sur euh, Sopalin Clínex tissu. En fonction de ce que vous avez sous, sous le coude et de ce que vous préférez utiliser. Je trouve que les, les, les mouchoirs fonctionnent très bien, mais comme je n'ai pas forcément envie d'utiliser les mouchoirs pour ça, j'utilise des, des toutes, toutes, toutes petites serviettes en tissu que j'avais eu en fait pour... Euh, C'est des choses qui se font au Japon euh, pour autour du repas. Pour, Vous savez, serviettes chaudes et humides pour les mains. J'en avais acheté un lot et euh, du coup moi, comme finalement on s'en sert pas pour ça, je les utilise pour euh, nettoyer mon bureau et avoir toujours un, un carré de tissu à peu près grand comme ça à côté de moi, euh, ce que je trouve très pratique pour le bricolage. Et sinon bah, je garde, dès qu'on a les... on évite d'avoir trop de livraisons de resto mais euh, dès qu'on a les livraisons de resto je garde les serviettes pour faire ça plutôt que de les jeter. Et puis bah, les mouchoirs jetables, j'utilise quasiment que pour me moucher. Quoi. Oui, parce que là, euh, ils sont mignons les gens, euh, avec les mouchoirs euh, lavables, mais alors là non. Non, non, ça c'est vraiment le truc, je peux pas y passer. Je veux bien que ce soit écolo, mais non. Non, quand on a 200 mouchages par jour, euh, non. Je sais pas comment les gens arrivent à gérer leur lessive, mais euh, visiblement c'est pas compatible. Voilà, pour moi que j'ai un rhume. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer un peu mieux ce que ça donne. Alors, est-ce que Blue Nose veut bien montrer son petit nez Un peu mieux focusé Non. On va continuer. <rire> Donc, ma fenêtre. Alors là, veillez bien à ce que ce soit sec, notamment si vous utilisez des peintures et non pas de l'aquarelle. Euh, là, si je trouve que ça fait un peu trop euh, cage-prison, ou que ça me convient pas comme, euh, comme motif, je peux aussi prendre le, faire, faire le choix de venir couper le quadrillage central, euh, c'est tout, euh, tout à fait possible. Quoi. Donc voilà à peu près où il faudrait que je le positionne. Alors, le quadrillage central ou juste ces deux parties-là. Euh, comme là, je trouve que ça fait un peu trop euh, quadrillé, J'aime pas trop, je trouve qu'il a l'air un peu enfermé dans, derrière sa fenêtre je vais venir faire ça donc je vous montre <rire> là ça fonctionne parce que c'est comme je vous disais c'est un dies avec une forme très très simple je viens me, me plaquer alors moi j'ai besoin d'être dans l'autre sens voilà. je viens vraiment me plaquer contre la ligne et si jamais j'étais trop loin je le sentirais et euh, il, faut, il faut parce que dans ce cas là ça marche pas c'est fou ça mes mains veulent pas en tout cas que la paire de ciseaux soit vraiment collée. Ouais, je, je troisième sur quatre, c'était quand même, il était temps que je vérifie que je, que je suis dans le cadre. Voilà, bien parallèle. Et là, on voit absolument aucune trace euh, de, de découpe du, des ciseaux. C'est vraiment nickel, impeccable. Donc, je le regarde à nouveau. Il a toujours... Euh... <rire> une barre devant la tête euh, mais je trouve que c'est déjà c'est déjà beaucoup mieux comme ça alors je regarde un peu en mettant ça ici la délicatesse et les tout petits trucs avec les gros doigts oh joie au oh, bonheur oh ironie non, je vais laisser la barre centrale quand même, parce que je trouve qu'elle finit euh, l'image. Alors, par contre, va falloir placer ça correctement. Alors, généralement, j'y vais à l'œil, parce que je suis bizarrement assez précise sur ça. Genre, euh, deviner la moitié de la feuille, euh, j'arrive généralement à le faire à, à l'instinct à moins d'un millimètre près. Mais là j'ai même pas un millimètre de marge donc je ne vais pas procéder comme ça euh, je vais venir placer ça comme ça le fixer de manière momentanée ça c'est du repositionnable euh, très euh, très détendu très euh... je fais pas de bêtises <rire> n'arrache pas mon papier assez sécurisé au point de vue déchire... risque de déchireur de papier voilà pareil je reprends un petit bout, j'en ai à côté euh, un peu plus loin, je reprends un petit bout, ce qui va me permettre aussi de lâcher d'avoir une meilleure vue d'ensemble pour vérifier que ça me convient avant de fixer. Donc je ne fixe pas la fenêtre bleue, c'est fait exprès, puisque c'est celle-là que je vais commencer à fixer. Donc je regarde, je dis bon bah voilà, est-ce que les couleurs me plaisent, est-ce que ça me convient Ah euh, oh, bah oui, bon bah c'est bien, on continue. Alors, non, je ne vais pas prendre ça. Euh, ça, je ne vais pas y arriver. Je vais prendre ça. Donc ça c'est de la tacky glue qu'il y a dedans et euh, c'est un système qui va permettre de distribuer tout doucement. Si vous n'avez pas ça, vous prenez de la colle liquide à peu près quelle qu'elle soit, pas de la cyanoacrylate. Euh, la cyanoacrylate c'est la super glue, mais la super glue c'est une marque. Et vous mettez euh, donc pas celle-là, mais <rire> vous mettez votre colle. Vous prenez un pinceau ou un cure-dent. Euh, je me suis un peu lancée dans le maquettisme. J'ai commencé une vidéo en, en décembre mais j'ai pas fini ça va être étalé sur moi cette vidéo de créa et vous pouvez avec le cœur d'en venir déposer de la, de la colle donc là je vais venir Hop là. mettre cette colle tout doucement tout le tour et le centre alors un autre truc que je vous ai pas proposé ici parce que voilà je ne l'ai pas fait mais euh, en fait derrière ce cette partie-là, derrière cette découpe, derrière ce dies, vous pouvez mettre du plastique. Moi, je garde très souvent euh, des chutes de plastique d'emballage qui me plaisent au toucher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tâche, il n'y a pas de couleur. Euh, on est sur un plastique de type cristal et qui est droit plat. <rire> et plat. Quand il y a ça, je fais bingo et je collecte et je mets de côté. <coughs> Pardon. Je vais vous en montrer là de petits bouts, c'est ce type de plastique. Euh, là, il est un peu épais, donc euh, je m'en servirai pour des trucs qui nécessitent de la rigidité. Euh, mais sinon, ça peut être des plus fins aussi, et je les conserve, parce qu'en en fait, on peut les mettre sur des, des créations. Euh, soit, euh, par exemple, je découpe euh, dedans, on peut découper un petit cœur transparent, et ça met juste des, des petites touches de lumière. Soit derrière ça, à l'arrière, c'est important parce que c'est beaucoup plus joli, ça fait vraiment fenêtre en fait. On a la, la brillance et le toucher très lisse euh, de, de la vitre, et c'est vraiment très, très, très, très, très beau, je, je trouve, de faire des fenêtres avec, euh, avec ça. Mais là, je voulais vraiment conserver un aspect un peu plus doux euh, et moins glacé euh, qu'à qu la fenêtre habituellement, puisque vraiment le personnage était central. Euh, alors là j'ai très peu de points pour adhérer, euh, au niveau de la colle, le papier est petit, donc ce que je fais c'est que je, je, vraiment, je vais utiliser mon, mon presse-papier pour bien venir aplatir, bien venir solidifier, et là c'est encore pire parce que je n'ai que ça euh, qui va venir euh, faire charnière, euh... <rire> j'espère Là on est vraiment sur euh, quelque chose de très fin. Alors, si ça déborde, celle-là, elle devient transparente au séchage, c'est pas grave. Et on peut utiliser un autre truc. Je vais chercher ma pince, elle est juste là. Voilà, vous voyez, ça déborde un petit peu, mais ça, c'est pas grave, parce que celle-là, elle, elle, elle, euh, elle sèche transparent. Mais encore en plus, euh, on peut venir euh, utiliser une gomme spéciale colle ça enlève les petites traces de colle, alors il faut y aller délicatement, surtout avec des découpes sur du papier fin, comme tout, euh, qui est fragile. <rire> J'insiste, parce que vous imaginez pas le nombre de créations que j'ai pu, mais complètement flinguer à la toute fin, en corrigeant un micro-détail, et que j'ai déchiré le truc, donc je vous dis, c'est vraiment c'est vraiment très très frustrant, et euh... oui c'est pareil, jamais secoué au-dessus, toujours à côté. Si possible au-dessus d'un récipient, mais jamais au-dessus de la créa. Le truc qui est super bouché, vous me secouez 20 fois à côté. C'est la fois que vous faites au-dessus qui va faire je Bon, alors c'est peut-être juste moi, mais euh, <rire> je ne fais plus ça maintenant. Ça suffit. Voilà. Donc là, je viens hop, positionner les charnières. Les espèces de gonds. Et alors. Je vais juste nettoyer un petit peu, je vois qu'il y a de la colle dessus, Hop. là je vois ça déjà commencer à prendre mais ce n'est pas encore tout à fait pris. Donc, Je vais placer ça comme ça et puis attendre 5 minutes, c'est une colle qui prend assez vite, mais comme j'ai vraiment deux points euh, tout petits pour la colle, je vais lui laisser un petit peu de temps pour vérifier. Pendant que ça sèche, je vais regarder mes joyeux anniversaires et puis faire mon choix. Alors cette police là, celle-là, il me semble que et celle-là, euh, il me semble que c'est celle de Mitoyo, Mais rien n'oblige à mettre les trucs assortis euh, tels que pensés par les créateurs. Hein. Euh, moi, je regarde beaucoup euh, la taille que ça prend déjà, et qui rentre là où j'ai prévu. Des critères euh, pratiques. Et euh, aussi euh, pour certaines personnes, par exemple. Euh, bah notamment, euh, bah là, il n'y en a plus des masses, parce qu'ils bah, sont décédés. Mais euh, les personnes âgées de ma famille, euh, pff, tout ce que je... Tout, autant que possible, rien, rien, rien en anglais. Hein. Même Happy Birthday, hein, c'est trop. Hein. Alors le problème, c'est que voilà des fois, on, on essaye d'expliquer que... Oui, je sais, mais euh, c'est pas de ma faute si les producteurs de tampons... Euh... Ils sont surtout pas en France, parce qu'on est un petit pays. Euh, c'est déjà bien qu'on ait deux, trois trucs. Ça euh, peut-être « Thinking of you » aussi. Euh, happy Birthday » dérange je le trouve pas équilibré par rapport au reste. Pour l'instant, j'aime bien le « Happy Birthday » qui est ici. Hum. Celui-là est trop petit et celui-là, je le trouve un petit peu gros. pratique, hein. Alors, pour l'instant, c'est celui-là que j'aime beaucoup. Mais... Je trouve qu'il fait un peu petit par rapport à euh, mon truc au dessus. Donc ce que je vais faire, c'est tenter un embossage, sachant que moi j'ai souvent du mal euh, avec mes poudres ou tout ça pour les motifs très fins. Donc je vais vraiment prendre le temps d'essayer de, de faire ça correctement, et de trouver euh, le papier qu'il faut, le qui qu'il faut, pour que ça se passe bien. Euh, et puis euh, bah, je vous reprends juste après. Alors, je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer, donc première étape, bon, première étape, c'est tout fait. Euh, mon coussin antistatique est un peu âgé, il est un peu généreux, voilà. Alors en fait, les coussins antistatiques, c'est quoi C'est ben oui, pour l'électricité statique, merci, euh, il va falloir que je refasse quelque chose avec ça. Bon, alors le mien, il est, il est dans l'état dans lequel il est. Ça vient euh, déposer finement une petite poudre, on peut utiliser, voilà à chaque fois que je vous donne des astuces maison, euh, euh, j'ai pas le matériel, j'ai pas les sous. Hein. C'est vraiment important de ne pas se limiter euh, parce qu'on n'a pas le matériel machin. Hein. Euh, alors, la version j'ai pas le matériel, on s'en fout, vous prenez un peu de talc, un peu de, de maïzena, je crois aussi ça doit marcher et euh, vous passez un, dans un bas, dans une chaussette, dans un je sais pas quoi, euh, la poudre vient euh, enlever l'électricité statique et ça évite qu'on ait des tâches euh, après quand on met la poudre. Donc, ta ta, ta j'appuie. Euh, sauf que j'ai bien mis ma poudre à embosser. Euh, mon, mon encre à embosser, donc ça c'est de la Versamark, c'est une encre euh, transparente. En fait, ça ressemble vachement à de la colle. Oui, là je suis en train de me dire J'ai pas placé mon truc au bord Donc c'est bien beau d'avoir une, une presse Si je sais pas exactement où mon papier est placé Ça sert à rien Généralement je fais ça avec des papiers un peu plus grands Et puis euh, pas des motifs aussi petits bon. Réfléchir avant d'agir C'est une bonne chose pour un fond Comme je vous disais je le fais dans ma vie quotidienne, mais pas dans les loisirs créatifs. <rire> Et ça me rappelle pourquoi je le fais systématiquement le reste du temps. Donc là, c'est une poudre blanche. Euh, qui reste blanche. Parce qu'il y a des poudres euh, comme celle-ci. Si je vous mets en mets dessus, vous me dites oh, ben c'est aussi une poudre blanche. Oui mais non, parce qu'en fait, quand on la fait fondre, c'est transparent. Mais celle-ci, elle reste blanche. Je vous montrerai l'étiquette après. Voilà. On peut tapoter. Moi, je vais couper parce que. Je vais couper mon micro seulement si pour vous montrer comment ça fait. Donc là, on est à Alors, si vous pouvez vous y prendre un petit peu mieux que moi, c'est tant mieux. Genre, vous euh, vous rappelez que vous avez une pince et que vous pouvez vous en servir pour éviter de vous cramer les doigts, c'est une bonne idée. Hop, et donc on a le résultat. Donc là, je regarde, est-ce que le résultat me convient Oui, je trouve que c'est net. Bon, enfin, pas à la caméra, mais ça c'est un problème de focus. Allez, on va y arriver. Voilà donc je trouve que c'est net, que ça rend bien, je suis très contente du contraste bleu foncé et blanc. Donc je nettoie, je range, je vais redécouper. Alors là je vais utiliser un massico parce que parce que la maîtrise de la découpe droite c'est toujours pas mon truc. Je m'entraîne, mais <rire> ça marche pas. Alors ne pas oublier de ranger vos tampons aussi, Ça peut être, ça peut le faire parce qu'après sinon on les retrouve plus. Je reprends ma feuille, je regarde où ils sont rangés. Je crois que vous avez fait une vidéo d'ailleurs sur euh, euh, ces types de rangements pour, euh, pour les tampons. Voilà. Hop. Comme ça, ça me permet de vraiment très bien voir euh, ce que j'ai, euh, de pouvoir choisir assez facilement. Et, euh, et c'est vraiment un système qui me convient bien. Je l'utilise depuis plusieurs années. Et il y a juste les pochettes que je suis en train de je suis en train de changer celles qui sont trop abîmées. Euh, et puis euh, je ferai un système plus simple parce que ça m'a saoulé de fabriquer les pochettes la dernière fois. Et puis elles s'abîment en fait avec euh, avec le temps. Le plastique là, il réagit euh, au plastique de l'acrylique des des tampons. Alors ça abîme pas les tampons, mais ça abîme la pochette pas pratique non plus. Alors, étape suivante. Je reprends mon papier. Là, je vous le fais en temps réel, comme ça, ça donne un peu euh, une idée euh, du temps qu'il faut éventuellement prévoir pour faire une carte de ce type. Des fois, je fais des coupes. Alors ça, c'est le plioir. Je ne vais pas l'utiliser là. Euh, ce côté-là, je... je suis pas sûr qu'il soit coupé droit. Tiens. Bon, celui-là, je suis sûr qu'il était droit. C'est celui du... du truc de base. <rire> Allez, on y va, on y va, <rire> on s'installe. Si c'est trop difficile, on peut utiliser un autre papier pour le pousser. Euh, hop, je tourne dans le sens où à chaque fois je vais avoir ce qui a été coupé droit précédemment euh, pour être sûr d'avoir des angles à 90 degrés euh, si je bouge c'est raté je le recouperai sûrement mais pour l'instant je préfère faire des coupes très larges parce qu'on peut toujours recouper mais on ne peut pas pas trop recoller donc, là effectivement, je confirme. Je veux le recouper un peu. J'essaye de faire droit. Ouais, ça normalement, ça devrait venir. Sinon, vous pouvez faire le contraire. Hein. Euh, faire euh, la découpe avant et venir tamponner sur, euh, sur ça. Mais avec l'embossage, il risque de devoir euh, s'y reprendre à deux fois. Pour retamponner moi je suis pas fanat de faire dans le sens là euh, parce que retamponner au mon endroit alors que les aimants ils vont pas pouvoir tenir c'est difficile quoi alors on continue <rire> bien entendu normalement votre presse papier n'est pas censé venir avec la carte ou la carte n'est pas censé venir avec le presse papier plutôt donc j'enlève mes petits morceaux euh, de scotch de masquage que je vais coller à l'intérieur de mon armoire juste à côté. Ça me resserre pour faire des petits trucs. Euh, et c'est plus facile à attraper comme ça, ils sont déjà prêts. Je vérifie que mon système de pliage fonctionne. Ce sera un peu ballot sinon. Un peu tout l'intérêt de la carte, c'est de faire coucou Tada <rire> Voilà Mais voilà, c'est encore un petit peu nu tout ça. Je trouve ça assez sympa. Allez. Je dis ce serait bien que ça fasse la même taille. Euh, que le truc du dessus. Ça fera un rappel dans la continuité. Je vais prendre un coup de... Non, ça c'est mon stylo. Un coup de critérium. Je vais le faire légèrement à l'extérieur. Pour passer à l'intérieur avec mon... mes, stylo... Mes, stylo... mes ciseaux. Hop. Donc en fait, là je le vois par euh, reflet. Sur les surfaces sombres, on pense souvent qu'on peut pas utiliser le Critérium, mais en fait, si. Euh, parce qu'en fait, on voit le reflet. Voilà. Bon, alors, bien entendu, c'est ultra discret. C'est aussi l'intérêt. Hein. Et voilà. Est-ce que ça me convient Ouais, je trouve ça c'est sympa. Par contre, comme c'est une carte qui n'est pas chargée du tout, elle est un petit peu trop légère quand même, je trouve, à mon goût, je vais venir euh, utiliser un... Euh, Allons, bon, j'ai un tiroir qui ne veut plus fermer. Bon, ben je fermerai plus tard. Je vais venir utiliser de la mousse. Donc, soit ça, ça c'est du truc de bricolage pour fixer des machins, voilà, c'est clair. Ça doit être de la mousse à, à miroir ou un truc du genre. Et ça aussi, c'en est. Ah. Et ça, c'est du truc spécial on dire Créatif avec trois hauteurs différentes. Euh, je vais prendre celle-là, j'ai l'impression qu'elle a pile poil la bonne taille. Ah oui, c'est bon ça. Oh, c'est même parfait. Hop. Alors, ça, c'est au rayon bricolage, c'est génial. Ça coûte euh, peut-être 2 euros le paquet, on en a pour. Wouh, euh... euh... au oh, moins. Au moins 5 <rire> ans, j'ai pas fini le paquet. Voilà. <rire> Et on a fixé des miroirs en plus hein, dans l'appart. Ça a servi aussi au bricolage. Je leur repositionne juste là. Parce que je ne veux pas que ça se voit euh, trop sur le côté. Qui y, qu y ait un beau volume. Que ça s'effondre pas. Mais je veux pas qu'il la, la, la mousse qui dépasse c'est pas joli surtout avec un, un bord comme ça tout, euh, tout foncé ça peut se fondre avec le, le fond voilà lâche le doigt et donc là j'essaye de faire droit une distance qui me plaît hop, hop, hop. on a une bonne hauteur je vous remontrerai je vais juste mettre ça un petit peu pour euh, bien que ça se fixe. Et là, je me demande, par exemple, ce qui pourrait finir euh, de manière assez sympa, euh, c'est de venir mettre un cache là-dessus, euh, là-dessus aussi, et de venir, par exemple, euh, mettre quelques gouttes euh, de peinture euh, bleu foncé assortie à ça. Euh, ceci dit, je n'ai pas envie de le faire, je le sens pas trop. <rire> je me connais, est-ce que j'arriverai à faire ça proprement je ne suis pas sûre.